Monsieur le président de l'association Scénarii, Dominique Saint-Martin, Monsieur le vice-président système d'information de l'université Lille 2, Pierre Raveau, et Monsieur le doyen de la faculté des sciences pharmaceutiques et biologiques, Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs. La communauté d'établissements Lille-Nord de France, les universités numériques en région Nord-Pas-de-Calais, et l'université Lille 2 et la faculté des sciences pharmaceutiques et biologiques sont très heureuses de vous accueillir cette année à Lille, pour ces rencontres nationales Scénarii. Je remercie M. le doyen, Damien Cuny, pour son accueil dans les murs de la faculté des sciences pharmaceutiques et biologiques, et je félicite le comité d'organisation pour la tenue de ces rencontres 2015. Il existe une forte dynamique de la communauté Scénarii en faveur du développement de l'innovation pédagogique dans l'enseignement supérieur. Et l'université Ligue 2 et la faculté de pharmacie sont fiers de pouvoir activement contribuer, avec les autres membres de la communauté Scénari, à cet essor, notamment de par leur soutien et leur participation au développement du logiciel Topaz, que vous avez pu aborder hier, logiciel qui permet de créer des jeux sérieux ou des parcours personnalisés pour les apprenants. En effet, l'université a lancé en 2013 un plan pluriannuel d'investissement sur l'innovation pédagogique sur 5 ans, dont un des objectifs, effectivement, est de soutenir et de financer le développement des innovations pédagogiques dans le cadre de son offre de formation tout au long de la vie. Cet investissement est ambitieux, puisqu'il correspond à une enveloppe d'un million d'euros qui, euh, qui sera donnée par an. Et à ce jour, ce sont 19 projets qui ont été sélectionnés et financés dans le cadre de ce PPI Innovation Pédagogique. Alors, ces projets concernent tout... Les secteurs de formation de l'Université Lille 2, mais parmi ces projets figure Profitroll, qui est un jeu sérieux basé sur l'officine virtuelle de la faculté de pharmacie. Cette innovation pédagogique est le fruit d'un travail du groupe Givre, qui regroupe des enseignants mais aussi des ingénieurs, que je tiens à féliciter, et dont vous parlera plus précisément M. le, M. le doyen Damien Cuny. Ce jeu sérieux permet à des étudiants de 5e et de 6e année de la filière officine de la faculté de pharmacie, d'acquérir les compétences nécessaires à la pratique officinale. À terme, cet enseignement pourra aussi être proposé dans le cadre de la formation continue, dans le cadre du développement professionnel continu. Enfin, je ne peux m'empêcher de faire référence à Votard, dont le développeur, M. Stéphane Poinsard, est un membre important de la communauté Scénarii et est parmi nous aujourd'hui, Votar c'est un système d'évaluation instantanée des connaissances acquises dans les cours, entre autres, sur le système de vote en réalité augmentée que vous allez pouvoir tester euh, peu après si vous ne l'avez pas déjà fait. Et c'est avec plaisir, effectivement, que j'ai eu moi-même la possibilité de, de tester euh, cet outil qui m'a été communiqué par Monsieur euh, euh, Ravo artichaud en phase test avec des étudiants de l'Université Lille 2 qui sont inscrits dans un tout autre domaine puisqu'il s'agit d'étudiants en licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives. J'espère que les enseignants et enseignants-chercheurs, notamment ceux de l'Université Lille 2, auront pu découvrir pour ceux qui euh, ne le connaissent pas encore, la chaîne éditoriale Scénari et ses nombreux usages grâce aux ateliers formation qui ont été dispensés hier. Ces ateliers vont se poursuivre aujourd'hui et jusqu'au 10 juillet par des échanges avec les utilisateurs de la chaîne éditoriale Scénari. Aussi, je vous souhaite à toutes et à tous de fructueux échanges dans le cadre de ces rencontres nationales Scénarii 2015. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, chers collègues, bonjour à tous. Je vous souhaite à tous, bien évidemment, la bienvenue à l'ensemble de la communauté Scénarii à la faculté de pharmacie de Lille, alors je suis d'autant plus fier de vous accueillir aujourd'hui que, eh bien, en tant que givré, alors entendez par là, euh, membre du groupe pour l'innovation, la valorisation et la réflexion sur euh, l'enseignement, eh bien euh, moi aussi je suis atteint du, du virus scénarii, alors il m'a été euh, transmis par mes collègues du groupe Givre, euh, plus récemment que, que certains autres, et euh, avec une forte connotation euh, opale. En fait, je suis assez mordu d'opale, donc c'est vraiment un très grand plaisir pour moi de vous accueillir ici. Et en quelques instants... L'autre niveau, je dirais pourquoi la faculté de pharmacie euh, s'est sentie euh, investie et s'est sentie euh, euh, plein de dynamisme pour vous accueillir aujourd'hui eh Tout simplement parce que dans notre travail, c'est même la stratégie de, une partie de la stratégie de notre établissement, nous sommes engagés en fait dans une, une profonde évolution des méthodes pédagogiques. En réalité, ici, nous sommes dans la faculté de pharmacie, vous l'avez bien compris, nous formons, c'est la seule UFR de la région qui forme les pharmaciens, ce sont des études par essence professionnalisantes. Et donc, euh, la volonté que nous avons, c'est de développer, bien entendu, les connaissances, c'est notre cœur de métier, mais aussi les compétences. Or, pour développer des compétences, eh bien, il faut euh, varier les outils et faire travailler, faire réfléchir les, euh, les étudiants eh bien, sur des études de cas, sur le développement d'un certain nombre de situations, sur des mises en situation. Donc ça nécessite le développement de nouveaux outils. Le cours euh, traditionnel en amphi, il est là pour les connaissances, mais bien entendu euh, c'est très difficile d'évaluer les compétences dans un cours en amphi, il faut beaucoup plus d'interactions. Et vous comprenez là que forcément... Euh, nous avons dû investir dans un certain nombre de nouveaux outils, nous avons déjà beaucoup investi, et Jean-Luc Tessier que j'ai vu tout à l'heure euh, pourra en témoigner, nous avons déjà beaucoup investi l'espace numérique de travail Moodle que nous avons en y mettant énormément de ressources, donc nos étudiants euh, ont maintenant comme ressources, hein, c'est des exemples ils ont comme ressources des, des films qui leur montrent les gestes nécessaires qu'ils vont acquérir dans les travaux pratiques. Ils peuvent revoir après ces gestes. Donc on voit bien qu'on est dans l'acquisition des, des compétences. Il y a de nombreuses ressources sous forme de quiz et d'évaluations. Donc ils peuvent tester leurs connaissances, mais aussi commencer à les mettre dans, un, dans, dans des mini-situations. On les fait travailler sur des cas. Euh, grâce, comme l'a dit euh, madame la vice-présidente, grâce à un financement euh, de l'université, nous avons créé donc, euh, le jeu IK donc dans le cadre du projet Profiterol, nous avons créé le jeu ICA qui en fait fait travailler, alors là c'est un serious game, qui fait travailler les étudiants sur des cas d'ordonnance à l'officine, les quatre comptoirs à l'officine, donc là on les met vraiment dans une situation qui est, euh, euh, où on va faire appel à toutes leurs compétences avec des niveaux différents, et euh, comme vous voyez, on a diversifié les outils pour euh, travailler sur les compétences des étudiants, mais c'est euh, un peu comme une inflorescence d'artichauts. Excusez-moi, je suis prof de Botta à la base, hein, donc euh, je reprends mes repères. Mais vous voyez qu'au centre, vous avez Scénarii, et puis vous avez tout un tas de projets en fait, qui se sont articulés autour de ça, afin de développer, encore une fois, j'insiste, les compétences de nos étudiants. Alors... Nous avons bien entendu euh, travaillé sur Scénari, sur, euh, sur les différents modules comme Opal, Topaz, etc. Notamment grâce à, à Katia. Et donc euh, cette application faisait que lorsque, fait que lorsque Katia nous, nous a dit bah « Voilà, il y a l'encontre Scénari, est-ce qu'on pourrait les organiser ici bah ?» Forcément, en tant que doyen, euh, la première réponse est la seule et qui a toujours été « c'était :« oui, bien sûr, vas-y, fais-le ». Donc voilà, je suis particulièrement content encore une fois de vous accueillir aujourd'hui. Je ne voudrais euh, pas monopoliser le temps et donc euh, remercier l'ensemble des personnes euh, des différents services de la faculté qui ont contribué à monter ces, ces journées, donc euh, notamment le service logistique, le service informatique, tous les, toutes les personnes qui euh, ont contribué à cette organisation. Remercier tous les sponsors qui ont participé bien sûr au financement euh, de ces manifestations, donc qui permettre comme ça de vous accueillir. On a commencé hier par un des lieux emblématiques de la ville de Lille qui était le Saint-Sauveur et puis ça va se poursuivre dans d'autres lieux. Euh, donc euh, voilà, ça permet d'avoir des journées agréables avec tout le, le confort que, que l'on peut que l'on peut vouloir. Et puis, euh, bien sûr, je, je terminerai ces remerciements chaleureux à, à nos organisatrices. Donc, euh, Katia, Claire et Gaël notamment qui ont euh, particulièrement euh, œuvré pour ça en coulisses, euh, toujours avec une super bonne humeur, ça je voudrais le, le souligner. Donc je vous souhaite à tous bien sûr d'excellentes journées scénarii, d'excellentes journées à la faculté de pharmacie, la faculté vous est ouverte, n'hésitez pas, il y a plusieurs lieux qui peuvent vous accueillir, n'hésitez pas à en profiter. Et puis tout simplement d'excellentes journées dans la région Nord-Pas-de-Calais avec un temps un peu moins étouffant et donc ça va en prof... on va pouvoir en profiter. Bonne journée à tous et à tous. Donc merci Muriel, merci Damien pour cette introduction, moi je vais vous donner quelques informations plus d'ordre logistique sur l'organisation de la conférence. Donc euh, la plupart des conférences euh, en amphi auront lieu ici, en amphi avant tout. Quand il y a des sessions en parallèle, ça sera dans l'amphi en face, donc pas très loin. Et puis la salle d'accueil qui s'appelle la salle parmentier sera là pour euh, tout ce qui est un peu en dehors du colloque. Euh, les temps de pause pour les pauses animées, pause café, les temps de déjeuner. Et puis ensuite bah, Stéphane va introduire les autres événements du oui, les autres événements du colloque avec les, les défis et les ateliers qui, eux, auront lieu en salle informatique. Donc, ils sont indiqués, euh, qui ne sont pas très loin non plus. Euh, il faut euh, passer de l'autre côté. Voilà. Et donc, maintenant, euh, justement, qu'est-ce qu'on va faire dans ces salles info, etc.? Je laisse Stéphane vous dévoiler le début du programme. Bonjour à tous. Donc, je voulais juste euh, euh, pré préciser sur l'organisation du programme. Donc, Vous avez vu, il y a un track principal donc, qui se passera ici, euh, la plupart du temps. Parfois, euh, je crois à deux moments dans le, dans le programme, il y aura deux sessions en parallèle en amphithéâtre, donc c'est là où on utilisera les deux amphis. Et puis sinon, donc, le reste des activités se passera dans les salles informatiques. Je n'ai pas exactement compris où c'était, mais je pense que ça a l'air facile à trouver. Donc on, on part là. Euh, vous y trouverez deux types d'activités, des ateliers. Donc là, c'est enfin, plus classique, on va dire, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui normalement connaît bien le modèle qui est, qui est présenté et qui va selon le nombre de personnes soit faire quelque chose d'un peu plus expositif ou d'un peu plus interactif, ça se reconstruira dans chaque cas selon qu'il y ait une ou deux personnes ou plutôt dix ou vingt, mais donc il n'y a pas d'inscription, vous vous rendez librement aux ateliers qui, qui vous intéressent. Euh, donc les pauses animées, vous irez aux animations et vous verrez ce qui, ce qui s'y passe, c'est en, en, en face du café et puis donc le, cette année on a, on a décidé d'essayer quelque chose de nouveau qu'on a euh, donc appelé les défis euh, l'idée est d'avoir choisi euh, 4 ou 5 sujets, je les, je les relisterai euh, rapidement euh, que l'on aimerait particulièrement au niveau de l'association voir se développer euh, dans le courant de l'année qui vient, euh, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir euh, lors, lors de l'Assemblée Générale. Et donc l'idée qu'on a eue c'était de profiter d'être ensemble ici pour démarrer euh, ces, euh, le, le travail opérationnel sur ces sujets. Donc nous vous invitons à venir dans les sessions défis, il euh, y aura un animateur euh, pareil euh, à, à chaque fois. On n'a pas forcément encore un animateur pour chaque case, donc si vous avez en plus animateur sur un, envie d'être animateur sur un défi, n'hésitez pas euh, bah, tout simplement à, à vous y présenter, vous pouvez venir me voir avant si vous voulez. Euh, et donc, l'idée là, c'est que pendant une heure ou une petite heure, 50 minutes, de faire quelque chose euh, de concret euh, dans, donc, dans le cadre de l'association. Donc, par exemple, tout à l'heure, euh, le premier défi donc, euh, auquel vous pouvez venir, que j'animerai, euh, que, que, que l'on a appelé Power Buy, fait référence à une ancienne page wiki que l'on avait qui à mon avis est au mieux faiblement maintenu euh, et dans laquelle on liste euh, tous les projets qui sont menés avec Scénarii. Donc là l'idée c'est de profiter d'être tous ensemble pour que vous veniez euh, dans cette session et que l'on saisisse les projets avec un nom, une URL, euh, éventuellement un petit descriptif, un contact. Euh, donc soit vous pouvez venir directement dans cette session, on fera la saisie sur le, sur le site ou venir euh, me voir ou Dominique ou euh, Antoine Frappier ou un peu qui vous voulez, euh, un moment voilà, qui, qui, que, que vous sentez... Euh, euh, en contact avec ces défis pour que l'on renseigne euh, donc la liste de projets. Euh, ensuite, euh, donc il y aura un second défi sur le, les places des évolutions. Donc l'idée des places des évolutions, c'est euh, donc de capitaliser les, ce que l'on aimerait voir évoluer justement. Donc pour le moment, on en a ouvert une sur Opal et une sur Topaz, mais on pourra en ouvrir sur d'autres modèles. Euh, donc il euh, y a un site contributif qui, euh, qui existe. Donc là, l'idée, c'est que vous veniez. Dans le cadre du défi, donc le premier sera sur Opal tout à l'heure, euh, et que, eh bien, on passe en revue les évolutions qui sont déjà euh, saisies, qu'on éventuellement qu'on en parle, qu'on en ajoute d'autres, etc., etc., Donc l'idée, encore une fois, c'est de faire vivre ce, euh, cette place des évolutions, de commencer à la faire vivre un peu plus. Les défis scénarii community sont sur le portail euh, de euh, le nouveau portail que euh, l'association souhaite mettre en place. Euh, au niveau de, de scénarii, donc qui seront animés par euh, également Dominique et Antoine Frappier notamment. Euh, je n'ai pas encore contacté tout le monde, donc c'est pour ça que pour moi je n'ai pas forcément tous les noms. <rire> je, je cite euh, euh, ceux que j'ai, et puis on a, on a, on a également un, un défi sur la documentation, euh, qui sera animé par Julien, je crois c'est ça Ok. Donc, à euh, part Julien de Kellis, donc un, un défi sur la documentation donc qui consiste à montrer euh, la disponibilité qui est déjà, euh, enfin, le, le, la documentation qui est déjà disponible, et puis euh, commencer ensemble à la dériver, à l'adapter en fonction des différents modèles. Je ne dis pas de bêtises, et Julien, ça va À peu près, bon, ça vous sera précisé. Mais donc, pour travailler sur la documentation, que ce soit pour vous en servir ou la faire évoluer, et je pense que j'ai fait le tour des défis. Et le défi Styler, bien sûr, du coup, pour la transition immédiatement. Euh, donc, euh, il y aura également un défi sur Styler. Donc, l'idée, c'est de créer un skin euh, sur un des modèles scénarii. Mais la question, c'est lequel Et je passe la parole à Gael. Donc Bonjour à tous. Euh, donc, pour savoir euh, quelle charte euh, nous allons euh, redesigner durant... Euh, ces, ces trois jours, euh, vous avez devant vous de jolies feuilles colorées qui vont vous permettre de voter. Donc, euh, vous, vous remarquez qu'au dos, il y a des lettres A, B, C, D. Donc, le A, ce sera le vote pour Topaz, le B pour Opal, le C pour Optime et le D pour WebMedia 2. Donc, en fonction du nombre de votes, nous ferons la charte qui recueillera le, le plus de, de votes. Donc il faut mettre devant soi, mettre devant soi la, la feuille dans le sens où vous voulez voter pour voir la charte, nouvelle charte qui sera utilisable pour la communauté à la suite des rencontres scénarii. Alors, le A pour Topaz, le B pour Opal, le C pour Optime et le D pour WebMedia 2. Donc ce système, pour ceux qui ne connaissent pas, s'appelle Votar, et donc il fonctionne avec une application sur Android. Donc on va prendre des photos pour comptabiliser vos votes, et on saura ainsi quelle est la charte choisie. toi, les projecteurs Okay. T'as le vide de point Blue, Alors, nous avons un maximum de B, ce qui représente Opal. <rire> voilà. un, voilà. un, euh, un, un, un tout petit détail, euh, c'est par rapport à, à la visite touristique que vous avez sur l'emploi du temps. Euh, en fait, c'est le géocaching, donc vous trouverez toutes les informations nécessaires euh, dans le badge. Euh, tout ce qu'il faut avoir, c'est un crayon, si possible un smartphone avec une application lisant les QR codes, les flash codes. Voilà, donc vous avez toutes les informations euh, dans votre badge. Merci.